Chers traders et investisseurs, mercredi 8 avril, bonjour. Alors comme nous le pensions, le soufflet de ces derniers jours s'est largement dégonflé ce matin en Europe. En effet, les marchés américains ont clôturé sans grand changement hier, mais les marchés européens perdent ou ont perdu largement plus de 1% ce matin dans la matinée, voire 2%. Donc, il n'y a rien de changé. Nous sommes toujours dans le trading range sur le DAX dont nous parlons depuis plusieurs jours maintenant et nous naviguons totalement à vue. Nous pourrions très bien vivre une dérive latérale comme ceci, bien que nous soyons toujours corrélés à l'évolution de la propagation du virus. D'autre part, n'oubliez pas que nous sommes à la veille d'un week-end de 4 jours en Europe et 3 aux États-Unis à cause des fêtes de Pâques, donc sans doute que beaucoup d'investisseurs ne veulent pas prendre le moindre risque. Dans ce contexte, ce matin nous avons été relativement actifs, nous avons réalisé six trades gagnants sur 6 accompagnés de deux médailles, espérons un après-midi aussi prolifique, nous vous souhaitons à tous d'excellents trades,